On va continuer. Euh, Python, un langage à la noix pour la programmation fonctionnelle. Essayez coconut avec euh, François Varas. Bonjour. Bon, petit, euh, un, petite introduction sur euh, moi. Je suis ingénieur opération euh, pour une boîte qui fait de la vidéo, un éditeur logiciel qui fait de la vidéo. Et bah les choses qui pourraient être intéressantes, c'est que je ne viens pas parler de Python, c'est particulier parce que c'est la PyCon. Et je ne suis pas développeur donc pour avoir des points de vue euh, assez particuliers. L'idée, c'est de vous présenter un langage qui est un, un sous-ensemble de Python, qui a l'air sympa, bien mignon. Et pour mon point de vue en langage de programmation, c'est un outil. C'est comme un marteau ou une scie. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous sont très passionnés de la théorie ou des modes d'emploi d'une scie ou d'un marteau. Donc, j'ai une vision assez pragmatique de, de, de ce qui est un langage de, de programmation. Donc, je vais, euh, avec les slides et l'histoire que je vais vous raconter, je vais vous montrer ce que j'ai euh, découvert. Donc là, c'est euh, l'interprète euh, Python et l'interprète Coconut, avec un Hello World super simple. Donc, je vous montre déjà une des choses qui a attiré mon attention direct quand j'ai vu Coconut, c'est qu'il y a la notion de pipe, comme les Unix pipes. Donc, on peut donner, dans ce cas, une chaîne de caractères en entrée à une fonction, à la fonction print. Partie. Du coup, c'est quoi Coconut bah, C'est du Python 3 mais non. Parce que si vous faites du Python 3 et vous l'exécutez dans l'interprète Coconut, ça va marcher. Mais Coconut a aussi ses, ses caractéristiques à, à lui. Vous ne pouvez pas exécuter du Coconut dans... avec un interprète Python. Qu'est-ce qui est super intéressant de Coconut C'est que le seul prérequis c'est avoir euh, Python installé. Python est installé souvent, euh, c'est assez fréquent de le voir dans les OS récents. Il faut avoir Python 3.4. À partir de Python 3.4, la commande pip est bien installée par un défaut. Il ne faut pas installer un paquet euh, Merci. <rire> du coup, voilà, pour, une des choses qui le rend super intéressant, c'est que bah, le prérequis, c'est avoir Python. C'est tout. Bon, après, j'ai fait un petit graphe, si vous lisez vite, vous allez voir la blague. Mais c'est juste pour dire que euh, Python est présent dans presque toutes les dispositions Linux, euh, Mac OS, la plupart des systèmes d'exploitation, et s'il n'est pas installé par défaut, bah, les sources sont disponibles, ou des paquets, bon, sur le site Python pour le télécharger, c'est hyper simple. Ce qui rend encore plus simple l'installation de Coconut. Après vous voyez en fait le camembert ne veut rien dire, mais j'avais envie de faire un camembert parce que tout le monde aime des camemberts. Donc je reviens sur les Unix pipes parce que je trouve que c'est super sympa. Moi je fais surtout de l'admin système et on fait beaucoup de scripts, de bash, de code jetable, et des files et pipes permettre de comprendre euh, ou de bricoler rapidement quelque chose. Donc euh, là, je montre les deux types de pipe qui sont assez intéressantes. Une, c'est le pipe qui prend plusieurs arguments. C'est euh, le symbole pipe étoile chevron. Donc je prends un tuple, je le donne à un opérateur d'addition, et c'est un pipe qui prend plusieurs arguments, et après je le donne à la fonction print et ça imprime le résultat de l'addition des deux chiffres. Pour mon point de vue, c'est hyper lisible. Je ne sais pas, si, je sais pas si, si vous avez déjà fait beaucoup de hocks et de choses comme ça, ça c'est vraiment bien comme syntaxe. Voilà. Là, euh, on a quelque chose qui est aussi assez pratique, c'est les listes paresseuses coconut dans certaines conditions peut faire une évaluation paresseuse là dans ce cas spécifique je vais, euh, bah, j'ai une liste je donne les éléments mais les variables A, B et C ne sont pas définies je ne les connais pas et du coup tant que l'interprète n'a pas besoin de la variable à l'exécution, il n'y a pas d'erreur donc dans, dans ma deuxième ligne où je vais essayer d'imprimer, là j'ai une erreur après il y a l'exemple en Python. Si je fais euh, liste ABC, il va aller direct parce qu'il connaît pas A. Donc ça aussi, ça peut être pratique pour euh, pour d'ouvrir pour euh, mettre des fonctions, qui, des variables qui seront utilisées plus tard. Voilà. Moi, je je le trouve euh, vachement vachement sympa comme euh, comme langage. Après, on peut imbriquer des fonctions. Ça aussi, euh, c'est assez sympa. Je... Bah, les premières lignes, ça, ça reste du Python. Donc, je vais définir deux petites fonctions qui vont faire une opération mathématique chacune. Et après, je vais les imbriquer avec euh, le point, point. Et après, j'appelle euh, A avec la valeur que je vais traiter. Et il va, euh, il va traiter euh, la, la valeur avec les deux fonctions, et ça va me retourner le résultat des deux. Ça aussi, des fois, ça peut être intéressant. Ça permet de, de construire avec... Euh, là, il n'y a, a que deux fonctions, mais vous pouvez avoir euh, plusieurs combinaisons d'opérations de, de, à faire. Et vous les imbriquez comme ça pour rapidement voir le résultat. Là, il y a... Euh, euh, une, expo une exponentiation bah, elle est au carré et une addition bah, vous pouvez après avoir d'autres fonctions avec euh, une division, une soustraction. ça va vous donner rapidement et de façon prévisible le, le résultat bon là c'est euh, map comme euh, comme avec euh, Python aussi mais sauf que là je prends euh, map de ma première fonction qui est une lambda. Ça c'est la syntaxe lambda de Coconut, que je trouve aussi euh, assez lisible. Et après bah, je l'envoie euh, dans une liste et puis dans un print et ça va me euh, bah, ça va imprimer dans le std out les valeurs de euh, le résultat de, de ce que la fonction a fait avec euh, clé. Les chiffres. Là c'est pareil, je fais un zip, donc je prends deux, deux éléments qu'on peut, qu peut itérer. Et voilà le résultat, qui prend un, un élément de, de chaque liste. Après, j'ai aussi count, comme bah, c'est pareil, est, il est aussi euh, disponible en Python, mais euh, il faut avoir iter euh, tools. Count en Copenhague c'est un, un mot réservé, c'est une fonction directement. Donc c'est pareil, euh, la, euh, selon, selon le besoin, on peut. la version Python qui est en haut, elle peut être plus simple parce que. On connaît la valeur maximale, par exemple, dans l'exemple que je fais, qu'on veut atteindre. Et dans l'exemple coconut, on sait combien d'itérations on veut avoir. Et du coup, je fais du slicing sur mon count, et ça va me générer une liste avec euh, les résultats. Bon, il euh, y a aussi Reduce qui est, qui est de retour. Désolé. Bon, là, ça va aller mieux Non okay. ok. Donc, on a Reduce qui est de, de retour. Et pareil, le, au niveau syntaxe, c'est beaucoup plus, plus, plus simple, plus lisible. Et il est... Euh, et c'est un mot réservé. Il hein. pas besoin d'importer ITERTOOLS. Et là, il y a un exemple de lambda. Les lambda en coconut okay. Les lambda en coconut aussi, c'est bah, la façon de, de, la, de la définir, la syntaxe. À mon avis, aussi, elle a été un peu améliorée. Elle est très, très lisible. Et là, il y a deux exemples. C'est exactement la même chose, mais la version Python et la version Coconut. Pour une addition de deux chiffres. Après, une autre différence, c'est le Ace, qui, qui, qui, est, qui est différent par rapport au Python. Et dans un else, on peut avoir un try, ou un if, ou un match, qui est aussi un mot réservé euh, coconut. Du coup, ça fait euh, un bloc au moins. Il y a une indentation au moins euh, dans, dans l'exemple. C'est la, la seule différence. Du coup, je vais importer un, un module qui n'existe pas. Je vais euh, faire le except, parce que je sais que ça n'a pas marché. Et après, je peux faire un else, et dans le else, il y a un try qui n'est pas, pas indenté. Ça reste dans le, dans le bloc du else. À différence de Python, où le try sera un, un autre bloc. Après le else, on peut aussi mettre un if, un match, comme c'est indiqué. Donc là aussi, j'ai un exemple de slicing qu'avec avec les pipes est aussi assez lisible. Donc j'ai une chaîne de caractère. Je veux couper une slice de, de, de, de l'élément qui.. de l'élément 1. Du coup, ça me donne le résultat, c'est 2. Et je le fais avec euh, en, en, en, en entrée du, de la chaîne de caractère. C'est un peu comme euh, le format, avec des choses comme ça. Mais pour moi, le fait d'avoir un pipe en entrée, ça le rend très très simple. Et après, il y a un autre exemple que, qui se ressemble beaucoup à celui de ça fait deux slides avec le, le count, où pareil, où on fait du slicing euh, pour aller plus loin avec le count parce qu'on sait à quelle itération on veut arriver. Et par exemple, pas la valeur. Donc là, j'ai un exemple de liste paresseuse. C'est une des, des évaluations paresseuses de Coconut. C'est une des caractéristiques les plus importantes euh, pour moi. Du coup, je vais créer une liste euh, avec deux chaînes de, les deux premiers éléments sont deux chaînes de caractères qui sont connus. Et le troisième élément, il n'est il est pas connu, pas défini au moment de, de déclarer la liste. Après, je vais bah, donner une valeur à l'élément A qui n'avait pas une valeur. Après, le reste du code, ce n'est pas super hein, euh, particulier. Mais ça va euh, ça va exécuter la liste. Et au moment de la, de la déclarer, quand je fais le lazy list, il n'y a pas d'erreur, même si A n'est pas connu. Là, il y a un autre un, un opérateur de, de coconut qui permet de, de concaténer des éléments qui sont itérables de façon aussi super simple, de façon très lisible. Donc c'est le même exemple que tout à l'heure, sauf que je vais ajouter une deuxième liste, où tous les éléments sont connus, donc il n'y a rien de particulier. Et après, quand je fais mon for in, j'ai les deux listes qui seront concaténées, et le résultat, c'est qu'il va afficher tous les éléments des deux listes. Après les pipes, il y a la, une pipe avec un seul argument, euh, avec multiples arguments, et ça marche aussi dans l'autre sens. On peut mettre à la fin, de, après une, une fonction, on peut, donner, on peut mettre une pipe qui va donner un élément. Et ça va permettre de faire du print, du slicing, et tout ce qu'on a déjà vu. Donc là, il y a la plupart des opérateurs euh, sympas de Coconut. Euh, regardez bien le deuxième, euh, parce que selon la quantité d'arguments, le comportement n'est pas le même. Et du coup, là, si vous prenez euh, deux, deux éléments dans un tuple, vous faites un pipe multi-argument, comme dans le, les premiers exemples que j'ai donné, ça va euh, bah, faire addition, multiplication etc donc regardez bien le deuxième parce que le comportement n'est pas le même si je donne un ou deux arguments donc voilà si je fais un pipe avec un seul argument ça va ce sera la, la négation donc ça, ça me fait moins 2 et si je lui donne un tuple c'est euh, soustraction donc ça fait 0 2- 2 Là aussi, ça c'est pareil. Au niveau syntaxe, le seul changement c'est au niveau syntaxe. La, la fonctionnalité reste la même. Mais pour euh, définir une fonction, au lieu de passer par euh, deux points euh, après l'opération qui sera effectuée par la fonction et le return, on peut juste euh, faire le def, le nom de la fonction, égal, et ce qu'on veut faire. Après, tout le reste, c'est pareil. C'est le même comportement. Après, ça j'ai eu du mal à le, à le traduire, mais j'ai essayé de mettre un, une petite définition. C'est euh, la fonction infixée. On peut définir une fonction qui va être entre deux éléments et s'inspirer de, de la notation mathématique typique. Donc on peut avoir une fonction qui s'appelle bah, plus, qui va prendre deux éléments et faire une addition. Et ça se ressemble beaucoup à la notation euh, vraiment mathématique, quand vous, vous le faites bah, sur une calculatrice. Et là, il y a aussi, y a aussi euh, bah, une fonction print. Si je mets les backticks, ça va la transformer en fonction, toute, toute fonction, si je, si je mets des backticks, ça la transforme, la transforme en fonction affixée. Du coup, si j'ai les chaînes de caractères A et B et je mets print entre backticks, ça va prendre un élément de chaque côté et effectuer la, ce que la fonction fait. Dans ce cas, ça a imprimé les, les deux caractères. Bon, là aussi, on a match », ça aussi c'est très euh, particulier de, de coconut. Et là il faut le comprendre comme, je dois. comme une, euh, une fonction mathématique définie par partie. Donc vous avez euh, entre euh, un, pour un type de valeur ou entre telle et telle valeur vous avez un comportement, après dans, pour une autre valeur, un autre comportement, ainsi de suite. Donc moi je crée ma fonction. Si c'est un entier, ma fonction va euh, retourner A. Si c'est une chaîne de caractère, il va retourner la chaîne de caractères string pour annoncer que c'est un caractère plus la variable. Et sinon, bah, ce sera un erreur. Donc, si là, après, j'essaye je, avec euh, le integer 4, le résultat, c'est 4. Avec la chaîne de caractères, le chiffre 4, ça me annonce que c'est un string. Et après, j'ai mis un float, et il y a erreur qui est le résultat attendu ça permet de avoir des comportements adaptés à, au, au, au type de variable qu'on a en entrée sans, sans devoir plein de, faire plein de if ou de if ou de tout ça qu'on doit faire. Là c'est juste un, un exemple super simple si vous avez un, si vous avez du code en coconut vous pourrez le compiler, ça un compiler du Python. Donc euh, j'ai un exemple très simple, c'est un hello world.coco, c'est du coconut. Donc là, ça, ça donne une idée de la quantité de lignes et la quantité de, de, de mots. Ça, après, ça va compiler du Python 3, mais ça va rajouter euh, plein de imports et de plein de choses. Et du coup, le Python, il est très, très, très, très verbeux, le, le Python généré. Donc ça, c'est juste, j'ai mis des chiffres pour pour faire un peu l'idée que euh, le, le, le Python généré, il, il est assez costaud. Bon, ça c'est pour euh, ceux qui ceux qui utilisent VI euh, pour avoir un, la, la syntaxe. Euh, comme si c'était un fichier Python, bah comme c'est du Python, il suffit juste d'ajouter l'extension l'extension .coco et ça fait l'affaire. Et on peut aussi euh, tester du code Coconut sans générer du Python derrière. C'est un... pas plus rapide ni rien. Ça permet juste de, de, de tester euh, si on n'est pas sûr de ce qu'on a fait, que ça va marcher. Et on peut ajouter euh, l'option RN et ça va juste euh, afficher les résultats sans générer le, le Python derrière. Bon, si quelqu'un euh, voulait savoir pourquoi le langage s'appelle « coconut », c'est l'auteur qui a mis la photo euh, dans son site. Au cas où vous avez des doutes par rapport à ça, bah, c'est aussi une référence de euh, Monty Python. Et bah, voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, euh, que ce ne soit pas trop méchant, bah, n'hésitez pas. <rire> Euh, merci beaucoup. C'était intéressant. Ça ressemble un petit peu à la syntaxe de, de Helm, on dirait, avec les pipes et ouais. avec les concaténations. Je me demandais, euh, donc tu as dit qu'avec Coconut, on pouvait compiler du Python, euh, du pardon, du Coconut en Python. Oui. C'est ça. Est-ce qu'on peut avoir dans un fichier point .coco du Python et du Coconut euh, oui. mélangés Oui, oui, effectivement. En fait, c'est pour ça que je, tout au début, je disais que le, le Coconut, disons, tout le Python 3, c'est du Coconut donc si tu as besoin d'importer des modules qui ne sont pas dans la livre standard euh, on peut les importer comme si tu étais en train de faire du, du Python 3 et après on peut sans, sans, sans faire aucune modif ni aucune balise ni rien après on ferme de, de la syntaxe coconut parce qu'après à la fin ce qu'il va faire c'est compiler et générer du Python 3 donc tout ce qui est Python en général il ne touche pas et tout ce qui est coconut il ajoute euh, toute la moulinette derrière pour, que, pour générer du Python euh, valable mais voilà, c'est une très bonne question. Je me demandais jusqu'où on pouvait aller dans le, dans le style fonctionnel. Par exemple, Python, il y a plein d'optimisations qu'il ne fait pas, par, par exemple par rapport à, à SQL ou d'autres langages, comme euh, quand on fait de la récursivité, par exemple. Euh, si vraiment je programme dans un style récursif, est-ce que Coconut fait les optimisations que Python fait pas pas. Là c'est dans la frontière de la question méchante. <rire> voilà. Donc je vais essayer de ne pas raconter une bêtise. Mais il, il, il fait plein de choses qui, qui Disons où Python n'était pas top. Donc je pourrais dire que oui, probablement il y a beaucoup d'optimisation euh, dans, dans Coconut pour ça. Sur le site, il me dit que a la sur avec Pardon Donc c'est pour ça que je, je pense que, que oui. Que... <rire> une autre question Alors, Encore une autre question sur euh, comparaison avec d'autres langages plus... Enfin, vraiment fonctionnels purs. Okay. Euh, parce que, un côté que j'aime bien dans des langages tels que Haskell ou euh, Camel, ça va être euh, la possibilité de définir des fonctions partielles. Donc par exemple, si on a une fonction f qui prend deux arguments a et b, définir g égale f de a et qui est donc une fonction à un seul argument est-ce qu'il y a le support de ce genre de fonctionnalité dans Coconut je n'ose pas répondre euh, par cœur, mais dans l'exemple que je montrais de fonction imbriquée je pense que de ce côté là il doit avoir euh, moyen de le faire mais je ne suis pas 100% sûr de ma réponse ok ah ok bah, voilà. <rire> la réponse est là <rire> euh, du coup je crois qu'on a plus de temps pour de questions ah, okay. voilà. bon, encore merci Attends Ok. je vais prendre ton micro. Ah. Ah.